pas vraiment de déplacement à faire. Hein. Parce que moi je suis sur l'odev je travaille sur l'ODEV, je travaille au musée de l'ODEV. Pas besoin que je fasse que je prenne un véhicule pour me déplacer. J'habite sur l'ODEV, le, le musée il n'est pas loin. Et voilà. Et après pour on me déplacer, des fois je me déplace avec des potes, des amis à moi et tout. Bon des fois on fait des sorties en boîte, des fois. Bon cet été j'ai fait beaucoup de sorties, pour enfin, des, des activités sportives. Bravo. -le bien. Allez, faut la... il faut la faire au je suis parti travailler en Suisse, je suis parti travailler à la frontière allemande et en Corse. Ce qui ne m'a pas permis, même sans voiture, je veux dire, même sans voiture, on peut y arriver. Même sans voiture, je veux dire. Sans voiture, moi exemple, moi, aujourd'hui je me dis, tiens, je prends mon sac, je prends telle direction, j'ai un petit peu d'argent sur moi. Je me dis je vais en Corse. Ben, je prends mon sac, je vais direct sur Marseille où je suis sais pas d'où est le bateau. Ben, je prends le, le bateau voilà, en Corse et voilà, après je pars. Voilà, c'est oh, nous le pas as eu le contre, hein. et, et, et Moi je suis né ici, je suis le dernier né à C'était L'hôpital il fermait le fin avril, je suis né le 5 avril. Voilà, 1992. Et je suis né ici, je suis un purulé des voilà, je suis dégoûté d'être né ici. <rire> je suis né dans... dans un village où il n'y a rien pour les jeunes. Voilà, c'est dortoir l'odeve, c'est pour dormir. Si on travaillait ailleurs, on habiterait ici, c'est la classe. C'est pas cher ici. On a oh. le point. On a le point. On a le point. Non, c'est là-bas. Où là-bas Mais tu regardes toi, T'es où là-bas Là-bas, c'est la Seine. Et là, c'est la Loire. Non. Le sujet, c'est le déplacement. Il n'y a pas beaucoup de... Et en fait, nous, on n'aimerait pas se déplacer, on aimerait que les choses elles viennent ici. On aimerait que la ville, elle soit... elle soit animée un peu, un peu plus. Moi, je me déplace en bus, parce qu'avant, j'avais la voiture, et maintenant, je ne l'ai plus. Et là, je compte en acheter une autre, mais pas pour l'instant. Parce que je suis à l'Odev, je travaille, je n'en ai pas trop besoin. L'essence, c'est cher, pourquoi acheter une voiture Si tout, je travaille à l'Odev, chez mes amis à l'Odève. si je vais à la Montpellier, je prends le bus, je vais à Montpellier. On peut faire le tour de l'héro sans euh, <rire> avoir beaucoup de sous, sans donc c'est bon. Sans sous, si on n'a pas de travail, il faut d'abord trouver le travail pour pouvoir après s'assumer. C'est comme, il euh, faut d'abord par quoi commencer pour après pouvoir changer de ville. Si on ne trouve pas de travail, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous, on ne peut pas se déplacer. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas vivre dans une autre ville, après c'est tout qui suit, c'est un cercle vicieux, on n'a rien sans rien, donc si on si ne on trouve pas un, un travail dans sa ville où on est nourri, logé, pour pouvoir coffrer des sous, pour après pouvoir se déplacer dans une ville active, euh, sinon ça ne marche pas, on ne va pas aller se jeter dans, dans l'eau si on ne sait pas nager.